Cette prière est tirée d'un livre très ancien, et elle a prouvé maintes fois son efficacité. Quiconque, lit-on dans ce livre, portera l'oraison suivante, doit ne rien craindre, soit flèche, soit épée, ni autres armes ne pourront lui nuire, ni le diable, s'il n'a fait pacte avec lui, ni les magiciens, ni aucune personne, s'il met son oraison à son cou, rien ne lui nuira. Si quelqu'un ne croit en ceci, qu'il hasarde et il verra des merveilles faire le signe de croix avant chacun des noms saints de Dieu. Barnassa, Le Tias, Agla, Tétragrammaton, Adonai, Seigneur grand Dieu, admirable, secourez-moi, votre serviteur, tout indigne que je sois. Délivrez-moi de tout danger de la mort de l'âme et de celle du corps, et des embûches de mes ennemis, tant visibles qu'invisibles. Dieu, Eli, Eloi, Ela, Agla, Adonai, Sabaoth, que ces saints noms me soient profitables et salutaires à moi, qui suis le serviteur de Dieu. Car ceci est mon corps, qu'il m'aime, ainsi soit-il.